Comme dans un film, le scénar se dessine, chaque acteur reste libre de mettre en place son idylle. Comme dans un film, le scénar se dessine, chaque acteur reste libre de mettre en place son idylle. 365 jours, l'année passée, Uchiha n'a pas fait que cogiter en s'inspirant des faits réels de liberté. Bafouer des destins si fragiles, et alors tu te rends compte que de rêver d'inus.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 le monde, notre pellicule, actionnaire de notre nature Les éléments se déchaînent, l'être humain en pâture Respecte la vie, respecte les gens, respecte les différences Démène-toi pour défendre la terre de ses souffrances Comme dans un film, le scénar se dessine Chaque acteur reste libre de mettre en place son idylle Comme dans un film, le scénar se dessine Chaque acteur reste libre de mettre en place son idylle Mais moi je fume, je reste dans ma bulle